Et donc, bonjour à tous, donc, euh, ici on est sur la ferme de Anton -Siedler, donc euh, dans l'Orne, à Rive d'Andenne. Euh, Aujourd'hui, euh, pour faire suite à la vidéo de Anton qui vous a dit qu'on qu allait faucher les métailles euh, mardi-mercredi, courant de la semaine, donc là vous pouvez voir qu'on vient de faucher de suite et donc euh, justement pour faire suite à cette vidéo là donc euh, on voulait vous parler des butyriques hein, dans la news comment lutter et toutes les bonnes pratiques à mettre en place euh, pour euh, éviter d'avoir des butyriques dans le lait et bien la première pratique euh, bah, ça passe par la fauche hein, euh, on le sait tous faut pas faucher trop bas hein, une hauteur de main c'est bien donc là on voit que c'est une hauteur parfaite et on, ça évite au fourrage justement d'avoir de, de, de la terre et donc d'éviter les butyriques et puis après on passera sur euh, la récolte euh, la récolte hachée finement et la conservation au silo avec mon collègue. On se retrouve maintenant sur le silo. Une fois qu'on a fauché, Arthur vous a expliqué un petit peu comment faire. Donc, euh, maintenant, pour euh, ensiler, euh, l'idée c'est de hacher assez finement. Là Je peux prendre par exemple une coupe de, de métaille, donc silo sandwich. Donc le, le métaille se retrouve au milieu. Donc, là, on voit bien que c'est haché très finement. Donc, ça permet un bon tassage et une bonne valorisation du fourrage par les vaches. Donc, plus c'est sec, plus on tasse et moins c'est sec, moins on tasse, mais l'idée c'est d'enlever le maximum d'air dans le tas pour euh, que la fermentation se fasse le plus vite possible et pour aussi accélérer cette fermentation, on met du conservateur. Donc Anton, lui, utilise du biosil pour euh, bah, pour maximiser cette fermentation. On ajoute des bactéries lactiques pour, pour, euh, pour arriver dans des conditions de conservation, donc euh, pH bas, basse température et puis euh, anaérobie, pour euh, éviter au maximum le, le développement des butyriques, euh, dans les fourrages donc euh, donc voilà pour pour la récolte de l'herbe et des métailles